N'avez-vous jamais ressenti une sensation de déjà-vu Ne vous êtes-vous jamais réveillé en sueur alors que vous ne faisiez que rêver Parfois, la réalité ressemble à un rêve prémonitoire qui nous alerte d'un danger imminent aussi visible qu'un iceberg. Sauf qu'au moment du réveil, vous ne savez pas trop si c'était un cauchemar ou bien simplement un rêve. Oh, is. oh, is. oh is. Oui, là, Rêve ou cauchemar, voici l'histoire d'un voilier perdu au milieu de l'océan, sans aucun contact radio, sans liaison satellite et sans vent. Son moteur a épuisé la dernière réserve de carburant. Les réserves de nourriture sont presque vides. À bord, il y a trois personnes, un optimiste, une personne neutre et un pessimiste. Si le vent ne revient pas d'ici quelques jours, ils vont tous les trois mourir. Alors l'optimiste regarde au loin et assure que demain, le vent va se lever. Le pessimiste pleure et assure que tout est foutu. Enfin, la troisième personne sort une pagaie et commence à ramer. Elle agit à son échelle avec ce qu'elle a. De ce qu'on en, euh, qu en a vu, sur les plages de Madère, les plages de Madère sont pas mal polluées, ça c'est un, un truc où à chaque fois, sur une, chacune de nos dépollutions, euh, on, a eu, on a eu pas mal de, pas mal de boulot sur, sur les plages. Euh, on a fait un peu le décompte entre, euh, si on fait la somme de tous les déchets, euh, non pas seulement les plastiques, mais euh, tous les déchets euh, métalliques aussi qu'on a fait. Euh, depuis les trois jours, on est à quasiment 550, voire 600 kilos. C'est comme beaucoup. Et, euh, donc euh, ça, en trois jours, euh, avec un équipage, c'est quand même pas mal fort, je trouve. Par contre, euh, en mer, là, en Côtier, on n'a pas vu énormément de plastique pour l'instant. Euh, ce qui en soit est une excellente nouvelle. Euh, on n'est pas là pour vouloir du plastique en mer de, de façon à aller le ramasser. On est hyper content quand, dans les zones qu'on nous a dit, qu'il y aurait du plastique. Quand il n'y en a pas, ça veut dire que c'est plus sain que, que, que ce qu'on pensait. Donc c'est une excellente nouvelle. C'est l'histoire d'un voilier, le kraken, amené par les vents vers des zones à dépolluer pour éviter que cela blesse des animaux et que les microplastiques se retrouvent dans des estomacs à la place des aliments. Tout comme la monnaie, le plastique n'est pas comestible. D'ailleurs, c'est cet ancien banquier qui est la source de la mise au vent du kraken. Son mode de fonctionnement est composé d'éco-volontaires et de professionnels de la marine, tous bénévoles. Ce vieux gréement a été recyclé depuis un peu moins d'un an Grâce à l'association Wings of the Ocean, les ailes de l'océan. Son cap, le nettoyage des plages et des surfaces de, surface de l'océan. Mais comme tout voilier, il fait aussi rêver et permet aux éco-volontaires d'apprendre à naviguer. Le projet écologique, il est génial en fait. C'est le principe de prendre un bateau et de faire sa part et d'essayer de nettoyer l'océan, d'apprendre à, à naviguer comme se peut parce qu'on est que des, des amateurs ce qui, qui arrivent généralement, Donc, voilà, je pense que c'est ça. C'est l'enrichissement de par les rencontres, c'est l'expérience que tu développes, c'est intéressant. Premier embarquement, Lisbonne-Madère sur ce vieux 3 mâts fin comme oiseau. Tout le monde est, euh, est passionné par ce qu'il fait. Donc, ça permet d'à toute heure se transmettre du savoir. On a pu voir des navigations de jour et des navigations de nuit. Donc, les feux, le ripal, etc. Donc, ça c'était vraiment chouette. C'est vrai qu'avec les gavilles, on apprend vraiment plein de choses sur tout ce qui est boot. Et voilà, je suis vraiment ravie d'avoir appris plein de choses en tout domaine. J'aurais juste aimé voir le sextant. C'est un objet maritime avec lequel on naviguait à l'époque. Et du coup, j'aurais. Peut-être que j'aurai le temps de le voir, avant de partir. Euh... Félix, on brasse un peu plus la misaine, et on brasse un peu plus le aussi s'il vous plaît. Il euh, y a eu beaucoup de changements, et puis au départ, je partais beaucoup pour, pour l'aspect écologique, parce que je voulais aussi traverser l'Atlantique à la voile, euh, atteindre le continent américain comme ça. Et euh, c'est vrai que bah c'est un projet qui, qui prend du temps et en fait je découvre beaucoup de, de nouveaux aspects aussi auxquels, euh, auxquels je ne m'attendais pas, notamment euh, ben, l'attente, le, le temps que ça prend de, de développer ce projet. Et puis euh, ça me fait très plaisir de faire partie du, du tout début de, de la construction de l'aventure en fait. L'île de Madère participe à des programmes maritimes d'écolabels volontaires comme le Blue Flag, le Green Cay ou les éco-écoles en tout genre. Madère vient de signer le protocole d'accord MOU, Memorandum of Understanding, qui vise à coordonner tous les efforts pour réduire de 80% les émissions de CO2. D'ailleurs, l'île est en partie autonome quant à la production de canne à sucre, de quoi rendre la population optimiste. The last year... Nous collectons de moins en moins de déchets, c'est mon expérience de Madère, car je voyage un peu, et les gens des îles se sentent un peu plus concernés par l'environnement. Je pense que nous prenons la bonne direction. Cette femme ne reste pas chez elle sans rien faire, elle vient d'accéder à la retraite après quelques années de service au gouvernement de Madère dans le département de l'environnement, et au lieu de penser à son petit confort personnel, elle a préféré se joindre aux éco-volontaires du Kraken et à des responsables de la mairie pour dépolluer la plage de Camarilla de Alors serions-nous en plein rêve Tout serait résolu Non, bien sûr que non. Là dans cette grotte, il y a énormément de déchets qui, viennent avec, qui tombent puisqu'ils qui viennent avec le vent, parce que je ne pense pas que l'eau vienne jusque là. Donc ça doit être comme ça qu'ils arrivent ici. Yeah. Yeah. Et on La doit cuire. se à nous dit de pas rester trop longtemps là parce que ça peut s'écrouler. Tout ce qui est des cercles en plastique comme ça, quelle que soit leur taille, petites ou grandes, les poissons ils se prennent dedans et ils se bloquent. Ou les tortues même. Il y avait une, une photo d'une tortue prise dans les, euh, les morceaux de plastique qui, aux USA ça, tiennent les bouteilles entre elles. Et Elle, euh, elle s'était prise petite dedans et elle avait grossi. Et elle faisait un 8 en fait avec sa, sa carapace, c'était atroce. Et euh, ça c'est en plus que tout. Vraiment, si vous jetez ce genre de truc, coupez-les. Parce que sinon les animaux se prennent dedans et ils grandissent déformés et c'est absolument euh, catastrophique. On a trouvé une belle bouteille en état, assez avancée de décomposition. Je pense qu'elle en est à une trentaine d'années de décomposition euh, bah, par l'eau, le soleil et, euh, et le sel de la mer et les UV. Enfin voilà, les UV, le sel, euh, le vent, tout ça. Là elle était dans les coincée dans les rochers donc apportée par l'océan a priori. Elle en est à une trentaine d'années de décomposition je dirais. Mais on peut encore connaître son propriétaire, Lipton. Le conseil municipal va récolter les déchets et demandera à un artiste portugais de recycler les plastiques en œuvre d'art. Une habitude dans cette commune, dont une des rues offre déjà des créations populaires, recyclées, faites de canettes en métal. L'art est un médium très puissant pour la prise de conscience collective, du fait que nous ne pourrons pas acheter une seconde planète. Vu le, le partage de, des dessins que j'ai fait sur le Kraken, sur la page Facebook de l'association, et il y a une personne qui a laissé un commentaire en demandant si j'étais intéressée par une expo aussi sur le thème du Kraken. Mais non, et euh, c'est aussi, aussi cool. une expo à but euh, éducatif, écologique, etc. Et voilà, du comédia, ça nous intéresserait du coup que tu fasses des descentes pour l'expo et tout. Donc euh... Il va falloir fêter ça Un, ah, deux, trois Une des originalités de ce projet, c'est sa volonté de tendre au maximum vers un modèle d'écologie maritime à bord du Kraken. Le moindre détail pratique musible à la vie de la faune ou de la flore est transformé et amélioré. On garde l'eau du bateau que pour la vaisselle et puis se lave les mains. On se rend compte qu'il y a des gens qui vivent de la mer, qui vivent de cette nature, de ce qu'elle offre, surtout qu'ils en, en sont passionnés, ils apprécient de, de voir des dauphins, ils apprécient de, de, de vivre au grand air et tout ça, et pourtant ils ont des actions complètement paradoxales. On, on, par exemple sur un bateau, toutes nos eaux partent à la mer, il n'y a pas de traitement. Et on se rend compte pourtant que sur des bateaux, on va retrouver des produits chimiques comme du liquide vaisselle, de, de la javel, des, des choses comme ça, et, qui partent, et, et les gens ne percutent pas, les gens ne, ne se rendent pas compte que au quotidien, juste en faisant leur vaisselle, ils saccagent la mer. Nous, notre but, c'est de faire tous les jours mieux. On aimerait être un exemple. On peut faire sa, vie, sa vaisselle, comme on le fait ici, avec du savon de Marseille. On peut euh, se laver les cheveux avec, euh, avec du savon de Marseille. On peut laver le sol avec du savon de Marseille Mais on, en fait, on n'a pas besoin. Pareil pour la, la lessive, on a quelqu'un qui nous l'a fait à bord, soit à base de lierre, soit on, comme on l'a fait chez nous, à base de, de, de, de paillettes de savon, de, de vinaigre blanc et de, Carbonate, c'est des choses toutes simples et euh, ça marche très très bien. Bon, ça devrait bien laver normalement, ça va se re-solidifier, ouais. et peut-être qu'il faudra secouer avant euh, usage. Euh... Comme beaucoup, on arrive ici avec euh, surtout de l'énergie et de la motivation et après on apprend avec un petit peu de bon sens, on y arrive et beaucoup de volonté. Tout le monde n'a pas conscience de, de tout ça, moi je, clairement j'en ai pas vraiment conscience non plus, tout le, tout le mal qu'on fait à la terre et per, enfin c'est pas bien hein, mais j'en ai pas vraiment conscience et du coup le fait de venir sur ce bateau ça peut me permettre d'améliorer tout ça à la, à la sortie de mon voyage. T'as déjà vu beaucoup de sacs de plastique dans les mers euh, Sacs plastique et beaucoup d'autres, hein, aussi bien des brosses à dents, comme des bottes, des choses qui ont vraiment rien à faire dans, dans l'écosystème à ce milieu là. Nous avons deux maisons, notre corps et la planète Terre. Chaque transition écologique est une guérison qui ne peut se faire que dans la joie. Et c'est ce cristaux qui oh, contribue oh, oui. tous les jours en partie. Non, a... yes. Merci. Tu nous cuisines des plats végétaliens principalement? Alors voilà, végétarien, végétalien, c'est une grande première, j'ai pas, pas du tout ce, ce background derrière moi. Donc, euh, bah, je me suis mis parce que euh, j'avais commencé à le faire à la maison, à réduire, réduire énormément ma consommation de viande, surtout de viande rouge. Quand j'ai vu un petit peu les effets que faisait l'élevage intensif sur, euh, sur la planète. Donc, je ne suis pas complètement euh, végétarien, mais euh, je réduis, je fais attention. Donc, là, le challenge, c'est bon, bah, de dire, pendant deux mois, tu ne vas faire que ça. En tant que professionnel, je me suis dit « Bon ben, ça aussi, ben, pourquoi pas relever le défi ?» Pour un défenseur des océans, manger de la viande est une contradiction. Plus de 40% des poissons pêchés servent à nourrir les animaux de ferme ou le poisson d'élevage. Quant aux poissons d'élevage, ce n'est pas la solution non plus. Il faut attraper 75 poissons sauvages pour élever un saumon d'élevage. Nous sommes donc littéralement en train de dévorer les océans. « bah là, il va faire vegan. »« vegan, voilà, il il oui. ou euh, bah oui, bah, Qu'est-ce qui t'a amené à être sensible à l'écologie J'ai des enfants qui sont en âge d'avoir eux-mêmes des enfants, moi je leur ai montré des belles choses en mer, sur terre aussi, et je ne suis pas sûr qu'eux puissent faire la même chose. Donc euh, ça me dérange. Ça me dérange pour eux, ça me dérange pour les futurs, ça me dérange pour ça. Ça me dérange pour les conneries qu'on a fait nous. Loin des agitations des côtes maritimes, repose Kraken, une créature fantastique géante qui protégerait les océans des dérives humaines jusqu'à la fin des temps. À bord du bateau portant son nom, il est urgent de collecter des déchets grâce à ce chalut gonflable. Il est tracté par le kraken qui vogue à moins de trois nœuds pour éviter d'emprisonner des poissons ou des tortues. À cette vitesse, ils ont le temps de s'échapper, si nécessaire. Dépolluer okay. demande parfois des efforts monumentaux face à la force du vent qui rend difficile la manœuvre du chalut. On parle de quoi Vous il y a un truc qui vient de se passer exactement comme vous voulez. <rire> tout le <rire> monde est là, tout le monde a son truc. Oui. oui. Alors, tous. Oui. tous, vous remercier pour cette putain de journée. C'était ultra ouf. Euh, on attendait depuis longtemps le fait de pouvoir mettre ce chalut à l'eau. C'est un peu aussi pour ça qu'on avait monté le projet à la base et tout. Euh, énorme pick-up aux gabiers qui ont géré tout ça. Euh, c'est un plan qui s'est déroulé sans accro. Euh, rien que pour ça, c'est ouf et je me propose de. de un énorme -up. Allez, Une fois les déchets regroupés, chaque port ou chaque mairie s'en occupe pour les incinérer ou les recycler. Et quand vous arrivez à un endroit vous avez du plastique avec vous et que vous avez besoin de laisser le plastique dans la de plastique En fait, le problème, c'est que ça se situe dans les eaux internationales. Donc, c'est le problème de personne. Autant un truc, il y a une catastrophe dans les zones nationales d'un pays, genre, je sais pas, une marée noire ou quelque chose, le gouvernement peut faire en sorte, ouais, désolé, on a fait de la merde, on va se rattraper. Là, le plastique, il vient de partout sur Terre. Il n'est pas signé par ses propriétaires. On sait pas si le plastique qu'on ramasse là, il vient d'Indonésie ou de Paris parce que les gens jettent des trucs dans la Seine qui finissent ensuite dans la Manche. Ou on sait pas si ça vient des à parce que tous les courants se rencontrent à un moment donné. 80% du plastique qui finit dans l'océan provient de 10 fleuves, donc 8 en Asie et 2 en Afrique. C'est des continents et des pays qu'on a poussé à consommer comme nous à l'occidental, sauf qu'on leur a pas donné les moyens et ils n'ont pas réussi à trouver les moyens de gérer leurs déchets comme nous on le fait. Et déjà, nous c'est vraiment pas la panacée, mais alors là-bas c'est encore pire, il n'y a juste pas de traitement de déchets. Actuellement, 4000 bouteilles en plastique sont produites à chaque seconde dans le monde. La seule arme des membres du Kraken est leur courage. les macro-déchets qu'on n'aura pas réussi à ramasser à temps en fait avec notre chalut deviendront ensuite des micro-déchets et là on peut plus rien en faire du micro-plastique. Et ça peut contaminer toute la chaîne alimentaire parce que tous les poissons les mangent. Donc un petit poisson va le manger, qui le bouffer plus, par un, plus, gros, un, plus gros, un plus gros en plus gros plus gros. En plus ça euh, entraîne euh, une accumulation de toxines qui va être absorbée par le plastique. Donc ça va être de plus en plus concentré et plus on va loin dans la chaîne alimentaire, va... Euh, encore rien compris. Euh, et plus ça va être euh, déjà toxique, et les poissons en meurent en fait, et les oiseaux en meurent. Ils bouffent que du plastique et le donnent à manger à leurs petits, euh, les tortues aussi, enfin toute la vie marine en pâtit, et ils mangent que du plastique, et bah ça se digère pas très bien donc ils crèvent en masse. Ok, de uh, well, okay, plus en plus d'associations souhaitent travailler avec Wings of the Ocean, dépassant parfois l'intention de départ, comme la proposition de planter des arbres sur des crêtes montagneuses ou d'embarquer à bord d'un voilier de l'IFCN, des protecteurs de la nature, de Madère, depuis 1986. Toi personnellement, t'as ressenti quoi intuitivement d'avoir ramassé des déchets ah, Moi ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir en fait. C'est hyper gratifiant je trouve, enfin... Mais bon après c'est mon fonctionnement aussi. Euh... chez moi j'aime bien ranger des trucs, j'aime bien que les choses soient à leur place, j'aime bien que ce soit clean, j'aime bien que ce soit machin. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait me sentir bien. Donc aller ramasser des déchets, même pas chez moi, ça me fait plaisir mmh, aussi, tu bras. Euh... Vous plaît. Pardon Ouais, ok plus de monde, on va chercher du monde en bas. Ah oui. On y va, l'annexe, c'est parti. Ogendo, euh, Félix, Jean, on peut pas Ogendo tout de suite s'il vous plaît. Ouais, allez. super différent, je trouve, sur le bateau. Surtout qu'il euh, y a l'écart de navigation, euh, on on dort pas du tout de la même manière. On ne sait plus trop quand on se croise si on doit se dire bonjour, bonsoir, ou salut. Ça fait longtemps que l'ai pas vu, mais en fait, ça fait que 4 heures. Du coup, euh, on sait plus si on dort la nuit, si on rattrape le sommeil de la veille, ou si on prend une sieste d'avance pour la suite. Du coup, euh... du coup, moi, je l'ai pas trop senti comme une question de patience. C'est plus, effectivement, un rapport au temps un petit peu décalé. ou C'est du sans pouvoir faire trop bateau, tu vis un peu maintenant quoi. Voilà. On voilà. <rire> oh, enfin fait avec les jambes maintenant. <rire> Est-ce qu'il faut savoir forcément bricoler pour venir euh, sur le kraken En tant que crew c'est bien quand même. Les échos volontaires. Bah là, ils sont là pas. En crew, c'est quand même bien d'avoir un maximum de talent à bord. Il Faut au moins un petit domaine de... Un petit domaine à soi. Quoi. Ou alors on est stagiaire. Nina, tu fais quoi toi? Et nous, on est en train de nettoyer le générateur électrique qui était rempli d'huile. Et après, ce que tu peux faire, c'est soit tu prends un direct dans le pot, puisque c'est les fonds de peau, soit tu peux verser les outils. J'aimerais bien voir si ça marche encore cette plaque de LED, tu vois, c'est un peu de pot. J'essaie euh, comme je peux de voir si je peux alimenter en 1,5 volts au lieu de 220 volts pour avoir un truc euh, de test. Pas sûr que ça marche. C'est un peu rouillé. Plus rien de coupe dans ce bateau, plus rien de coupe. Ah. Est-ce que voyons J'allais mourir quoi. Une énorme majorité du plastique aussi, c'est tous les filets de pêche abandonnés. Un filet de pêche qui se prend dans un rocher ou, euh, ou je sais pas, à l'encre d'un autre bateau ou quoi, on coupe, on laisse dans l'eau. Donc ça c'est aussi une bonne prose catastrophe parce que ça fait des prises, euh, euh, des prises qui n'auraient pas dû être faites en fait. Les filets sont abandonnés dans l'eau et les poissons continuent de se bloquer dedans et de mourir complètement inutilement. Les coraux c'est que 1% de la biomasse euh, des océans mais tout l'équilibre des océans en dépend. On ne peut même pas être incinéré, tu vois, il faut vraiment qu'on vive ait le pied -il, Je décrète. Ouais, ouais, euh, On sentirait le cellule un peu plus bon. Ouais. Ouais. C'est le pire truc du monde, le polystyrène ça se dégrade, dégrade jamais, toutes les billes elles se séparent les unes des autres, elles finissent bouffées par les poissons, elles flottent dans l'océan et dans mille ans c'est la même chose. C'est une catastrophe. Je hais cette chose. C'est une horreur. C'est mais... le moment le je le moment de ne pas avoir trop mangé. Attention, j'ai aucune idée de ce... Non mais celui-là il est beaucoup trop lourd, <rire> ça va tout péter. On va... Non mais j'ai peur de péter ça en fait. Ah, non, non, non. t'es sûr ouais. Bah alors Ah, Alors franchement, c'est vraiment chaud de fermer mieux, donc je suis pas sûre que tu va y arriver. Attention. Oh, léger Souvenez-vous que toutes les amarres doivent être parées à filer. Hein. Là, déjà, ça passe de l'autre côté. Elles se mettent en position tout le long de la, tout le long de la bordée. Comme d'habitude. Il est encore en haut Non, il a tout descendu. On le rassemble ici et on redispatche. Okay. La est je suis au point mort là c'est bon oh. ça tout, ça. Très bien Elle doit être dans l'axe parce que je la vois pas. Yeah. The conteneur c'est bien puis on marche peu le peu pour le verre et voit deux ou trois pour le plastique le verre et la poubelle générale hein. et le bien. capitaine qui vient pour Sébastien je sais qu'il y a énormément de plastique bientôt il y aura plus de plastique que de poissons euh, je sais que le c'est ce qui nous permet de respirer c'est bien que nos forêts en fait le sein est tout aussi important notre respiration, et sans ça, veut dire au revoir à toute forme de vie humaine ou animale. N'avez-vous jamais ressenti une sensation de déjà-vu La science commence à penser que le temps n'est pas seulement linéaire, et quand le passé et le futur se télescopent dans le présent, comme un souvenir qui part en éclaireur, c'est pour nous faire revenir à l'ici et au maintenant. L'expérience Kraken n'est ni un cauchemar ni un rêve, mais une utopie concrète. Pour transformer le monde, il suffit de commencer par soi. Il n'y a pas de quoi être optimiste ni pessimiste. Il n'y a qu'à sortir une rame et avancer ensemble.